Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors donc là c'est une visite en pleine nature d'un parc qui s'appelle le Jardin de Martel, où il y a plein de fleurs, peut-être des animaux, donc là c'est une sortie en famille. Donc je suis avec Jennifer, ma femme, et mes trois enfants, que je ne vous montrerai pas bien sûr dans cette vidéo. Tiens, avec ces chemins de fer, on se croirait dans Wakinde, il ne manque plus que les zombies. est ce que je vois les dédés Je vois des pins et je vois qu'ils protègent. Avec ah ben quoi ils protège ça Avec un écopiège pour attraper les chenilles processionnaires. Ça c'est très bien C'est vraiment un magnifique parc avec un jardin, mais... Incroyable avec des couleurs. Je pense que si on vient dans d'autres saisons, on a d'autres couleurs, que ce soit à l'automne, en plein été. Donc ici les insectes quand même, automatiquement se régale hein magnifique Donc les amis, le petit dédé, si vous aimez la nature, les fleurs, les insectes et que vous aimez bien vous promener, bah si vous êtes dans le Tarn, vous pouvez aller visiter le jardin de Martel. Et franchement c'est magnifique, quand on voit comment c'est fait, toutes ces fleurs, ce travail qu'ils ont dû pour tenter tout ça, c'est magnifique. Moi j'adore ça, la nature, donc euh, parfois je vous mets des vidéos euh, bah, sur ma chaîne. J'espère que ça vous pla fait plaisir, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le dire. Quel boulot, quel boulot pour tourner tout ça. C'est vraiment un travail de fou. C'est quoi cette fleur, on dirait un œuf au plat Perfect. des hein, petits insectes que je connais pas, peine nature magnifique Ah les abeilles ils sont heureuses ici. Oh. Un petit lézard pour de temps et junior. Ouais, non, non regarde celui-là. C'est de la rosée. À la taille de ma main. Regarde ça. Regarde, C'est un tortue, tu crois? Tu veux ma photo, banane Oh punaise, un des des zombies, vite abonnez-vous, cliquez sur l'icône avant qu'ils viennent vous bouffer, vite, dépêche-toi, abonne-toi, vite, et après tu peux regarder ma dernière vidéo.